et bien voilà à tous les amis c'est aujourd'hui on se retrouve sur les sons le jeu et oui euh, attends je vais le son du jeu pour avoir le son des voix français Voilà Attends On n'entend rien <rire> Comme d'habitude, de toute façon, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 des Simpsons. Les Simpsons, le jeu. On va mettre directement la carte. Oui, j'ai eu peur que j'ai perdu ma sauvegarde. Mais non, tout va bien, tout va bien. Tout va très bien. Aïe, la, la prochaine sauvegarde Elle est là-bas. Mais je crois que c'est ici qu'on doit aller. Alors enfin, on était là-bas. Je vais rester ici les dauphins. Je vais voir et je vais quitter. Ouais, c'est bon, c'est pour que dans la maison. Encore, non, je me suis trompé. Merde, <rire> je me suis trompé. attends c'était sûr. Non, je voudrais quitter. Euh, quitter. Ouais, quitter l'épisode. Un ah, quitter l'épisode. C'est l'autre. Voilà, parce que dans l'ordre chronologique c'est c'est pas celui-là. Dans l'ordre chronologique c'est celui-là. pousse toi merde. de poissons. Ok, il y a une trappe près de l'eau, derrière le parc aquatique. retrouvez moi là-bas et nous allons contrer les bons d'invasion des dauphins. Ah. Voilà. Parfait. Donc c'est les dauphins qu'on doit éliminer d'abord. Hein. Mmh. Et là, tu viens me dire qu'on doit les buter sans nos pouvoirs. Mmh. Ah, on a des pouvoirs, mais je veux dire, Pas de jauge, voilà qui pour de bien être ici. Bon, déjà, si je me transforme en barquement, c'est peut-être aller mieux. Voilà, si je prends l'Isa, par exemple, si je fais ça par exemple, voilà, nous attaquons, nous attaque les autres, hier yeah merde voilà ils s'attaquent quand même ils sont... ils sont tordus par la musique je peux peut-être remonter un peu le son franchement il va faire que ça remonte c'est comme ça Putain, hein. on va voir hein. non ça changera rien si le son psp ça changera rien si le son psp est haut en fait toi dans jeu ah bon on va pas aller faire ça pour voir un cliché quoi bravo t'es tombé dans l'eau je pas de l'eau c'est vraiment pas sur cette version c'est mouche t'es sérieuse Lisa faut que je t'emmène pas moi-même non allez, allez avec moi ah oui <rire> excuse -moi. Ah, si j'attends un petit peu... Ah, si j'attends un petit peu le mmh. jeu. Mais vraiment, Ouais c'est comme ça. J'ai des bateaux qui tiennent comme ça, lévitation. c'est bon, pas tout le temps que je fais des explays. Hein. Sur la ou, on avait assez de touches. Ça m'étonne que sur la Wii, on avait assez de touches, la Wii, euh, assez de touches. et là Bart, euh, il tombe dans l'eau. Bon, ça fait un raccourci. Ouais. <rire> Et ça ça va être bien ça. Oh, je pense ces, ces trucs là je pense ces trucs là aussi pour faire beaucoup plus de dégâts avec, euh, voilà, avec mon super oh, ça aussi peut-être aussi moi donner à l'Isa Où c'était réussi on peut les pousser dans l'eau par exemple je pense pas qu'ils me vont Ils sont pas morts mais ils sont tous poussés dans l'eau c'est marrant alors qu'ils viennent de l'eau ça faudrait me faire pas trop de nuit ça fait des dégâts mais Et ils sont beaucoup de points de vue c'est cool elle n'a pas beaucoup elle. Qui donné coup de pied Bon ça va toi là C'est bon là Tu meurs mmh. Putain tu meurs Non on a fait donner ça à Lisa J'ai pas encore assez. Alors on va prendre barre pour lui. va pas pour lui, voilà. Lui il est dans le Et je change de berceau. Ouais, voilà, pour Lisa. De capturer okay. le capitaine. Je sais jamais comment il se prononce son prénom. Ça fait mal ça. Le manège, il fait mal. Bon, en même temps, quand il roule à super vitesse, c'est sûr qu'il faut pas s'approcher de lui. De hein. ce que vous en pensez. Je crois pas que vous faites tout le contraire. Bon, c'est dedans euh, quand il bouge à toute vitesse au manège au oh, oh, merde je serais content c'est des, euh, des enfants et on retourne en arrière évidemment évidemment c'est des enfants ils vont où dans un parc d'attractions bah ouais ça semble logique on va dans un parc d'attractions Qu que tu vas faire voilà ah, là, là je suis sûr que là hop Bon non je voulais bien l'entendre la psp elle est pas bah, fort fort fort bon, ça sont dans l'ordinateur des fois il est où là maintenant elle est vers son bateau mais comment voilà bon, après c'est à ah, bah là, pff, oh, là là là là j'ai envie de prendre d'art parce qu'il faut de nuit. J'arrive pas à tourner la caméra plus. Je sais pas où je dois sauter. Faut rejoindre le capitaine. Il est là va se téléporter avec nous, je suppose. J'arrive pas à monter sur le... sur le bateau complètement. C'est moi tourner la caméra comme j'ai envie. Oh là là. Il était là, il n'a pas remarqué le roi, que le roi des dauphins était monté là. Il y a pas de quatre scènes. Et qu'il faut faire les amis. Ah oui, là on a des méduses et je sais le fou. là on en a pas eu. Voilà. Et là faut faire monter Lisa. Waouh! Je mieux. Mais je me suis trompé, bien sûr. Et je l'ai mis pour le collectible. Ouais, bon, là c'est juste que parce que je me souviens du, du niveau en fait. Et je peux le reprendre? Non! <rire> Ça nous laisse on était tout à l'heure voilà c'est plutôt ici qu'il faut aller le mettre voilà là c'est mieux et les affaires faut qu'elle monte j'ai vu un truc du bouddhiste ah, ouais, là-haut non mais toi dégage toi de dauphin enfin, laisse moi monter sur ça ah oui d'accord c'est un trompoline, je sais pas c'est où là mais non c'est bon c'est un trompeau ligne en fait c'est pour ça Ouais il faut aller donc là avoir cette jule petite méduse La foutre ici Prendre Barthes s'il meurt pas S'il meurt ça va être compliqué donc, On va voir vos baths pour sauver J'aurais pas dû faire ça je sais je lui donne un coup de pied pour qu'il se réveille bon bon non bah. bon, comme ça et hop là Ça, bon y a rien de drôle mais bon moi moins c'est un tu vois de vengeance ah oui il part de dîner ah moi je peux pas donc c'est ce un là c'est qu'on a vu tout à l'heure <rire> sur ah, on voit qui qu'il y a qui se fait force force pour, ce... pour ce il faut avoir des croustilles ah non putain je me souviens de ce boss c'est un boss complet Ok, c'est parti les amis, on va faire le pire boss du monde que je déteste. Faut ouvrir, on toi un peu. Waouh, là on là, entend bien les, les trucs. Waouh, waouh, wow, wow, wow c'est bon là, t'as fini là. Non il me fait rien, il me regarde C'est ce Il sinon a des microscopes Mais regarde il y a des dans la scène Il a que lui Qui est en train d'églinguer Homer Il sert à rien d'ailleurs Homer Quoi quoi quoi Ok ok Ok Ok qu'il se retourne se Ok Ok Ok le se ce boss pour là il n'y a pas de petits cossiers pour nous embêter. C'est la euh, sont favoris des gens ah je l'ai ouvert ça trappe je volerai pas jusque là il faut aller vite c'est ça oh, putain, je l'ai mal placé <rire> oui, oui, oui, non Non J'ai été. J'ai été. Ah non, pas besoin de planer comme un gogol, ok. Mais dépêche-toi. Attrape. Il arrive pas. Allez. Y là, pour le coup, là, on est pas obligé. Pour bon, faire comme mer aussi. Après il faudra monter dans des endroits assez haut pour le sauter dessus. Là pour la deuxième trappe c'est bien ici. Mais là il est de là, donc c'est personnellement que vide. Surtout quand tu tombes par terre. Oh c'est le bordel. Ah uh, what? j'ai Quoi Je vais même pas toucher. Oh Combien va de l'autre côté Rapproche Combien oh rapproche-le <rire> yes. Il y a un truc avec ta co. Ah ouais, c'est bon. Mais Quoi Mais il y a un truc qui me bloquait. C'est pas juste. Ah, Omer. Oh, tu peux peut-être y aller, toi. Mais pousse-je là, toi Violé, ai merde. Yes! Mais ça sert à rien, faut que je monte par là-bas. Ça, ça, on a du temps. Avant qu'il se rebranche. Non! Hein oui! C'est bon ça! J'ai marché dessus mais j'ai rien reçu Je le suis. Il va où là Oh merde pourrait y aller c'est ça je le tape Vas-y Vise alors qu'est ce que je fais Vise voilà. Oh putain j'ai eu Le oh, merde il trouve grave de y aller Sauf quand il se fait pas bloquer comme ça Y aller, mais sauf qu'il va pas se. coup. Euh, ah, vous êtes pas à ce bouton comme ça. Oh, trop tard! Trop tard! Wow! J'ai encore esquivé, c'est un bout de ouf. Oui, à partir d'ici d'essai peut-être de ce qui se ramènera d'ailleurs euh, dans cette version il n'y a pas les mini crusty ça va trop je pense peut-être qu'on cache allez dépêche oh les longues. allez allez c'est que ici qu'on pourrait l'attaquer ouais. allez euh. mmh. c'est une belle façon de qu'est <rire> ce fait il tire dans les immeubles lui il est fou il, il devient complètement fou, je oh, crois que ça va parler. Non, on voit pas c'est pas vrai. Oh putain il passe par là. Il me cherche. Ou, ou il cherche au maire. Quoi. quoi Il nous cherche l'enculé. Allez viens. Ah ça peut par là. Ah viens on joue joue à cache-cache. Mais tire de suite. C'est oh, pas. Hein? Ah ouais, fou. Quoi, ça? Ah, Et voilà, il est mort. Contre le reprocher, on doit aller dans la maison. Ah, il doit tu donner des par terre. Hé hé, <rire> c'est grâce à moi et au maire. C'est cette scène? Faites semblant d'être être occupé, les Regardez, 4 euh, euh, trucs euh, pour le détruire. Le gamin moche a raison. Pourquoi on s'occupe pas de toute la ville au milieu de cette famille T'as raison On doit les attaquer toute la famille et toute la ville. Il y en a marre d'attaquer toute cette famille, du coup va attaquer toute cette ville. Ouais, je sais quand même quand je veux dire ça, depuis tout à l'heure là. Hein. Bon, c'est bon, on va détruire. vous il propose plus rien je sais comment on pourrait tricher C'est ah, internet ah c'est ça oui je, je triche comme ça pour aller, pour l'école La bah, triche je... c'est un truc que je comprends pas Il nous tout ce qu'on a fait aujourd'hui j'espère qu'on n'a plus rien à faire D'accord, bah. Ben. Pose-toi, je vais jouer au solitaire. Le coup. Ah, d'accord. Réficheur. Hein. Ok. Très bien. Enfonce là, enfonce. Pourquoi c'est que Homer il est... Il est là qui qu'il doit faire ça Bref. On t'arrives pas, Homer. Viens ici, mange la strise. Voilà, enfin, ça donnera ça donne un truc. Vite, vite, vite, vite, On doit se dépêcher 3 minutes pour y arriver. Je détruis les deux notes. Oui, c'est Homer. Ok on c'est pas par ok, ok, ok, ok, mais qui est stressé, ah, ah, mon dieu, il reste que, je suis cool, ah ok le ah savoir. En ah le touche ah ah une visée en fait. fait. J'ai un ça. Notre touche euh, que ah d'accord, pour avancer, je crois que c'était une scène. Ah non mais fouillez. Il y a un truc par là. Et dès que je vois... Euh, ouais ouais. Ah faut emmener Homer. Comment on fait Comment on fait pour emmener Homer Ah comme ça. Et Homer lui il y a un tremplin. C'est ça. Oh Là Homer il y a un... Un truc pour toi mon ami. Ah je me souvenais Ah je me souvenais j'ai fait ce niveau et j'arrivais pas à utiliser ça parce que à chaque fois ça changeait le personnage et ça je savais pas pourquoi. Et en plus c'était du spawn capsule en fait. <rire> J'avais pas besoin de ça. Donc en fait tu fous juste sport mais euh, bart. Il peut venir mais après il ne reste plus qu'une minute ah non j'ai donné... merde oui, oui ça j'imagine ah oui comme ça ok très bien merde il vient avec sa grosse boule <rire> ah il vient avec sa grosse boule je disais donc donc donc ça qu'il nous donne des cerises ok juste à venir avec un eux gratin parfait ça on aura assez de temps et oui What? Oh, non c'est pas ici <rire> et ouais sans quitter niveau on va peut-être s'arrêter là qui <rire> doit parler au professeur après des choses que je peux Ah non, c'est encore les Okay, on doit commencer par la guerre ok ok c'est parti c'est tous les drapeaux très bien j'ai un grimpeur je peux le montrer ça c'était sûr mais bon euh... du coup, est-ce que je suis une version américaine, est-ce que les bah, et français dans le jeu, et pas le français, c'est pas énorme. Le... Bon, on verra plus tard. Ah, euh, c'est si je... quand même intérêt. Là, par exemple. Je vais à monter sur un parasol, bordel. Amélioration de Bart. Ouais, hein, les améliorations sont déjà faites. là où je voulais aller mais bon Tu vois il y a un gars qui... Tu peux pas te transformer. D'ailleurs on a des grenades et puis tout mais on s'en sert pas. dans les Simpsons quand même. Ah il y a un grappin. on peut pas l'attraper le drapeau ça c'est des drapeaux pour se rendre voilà ok ce drapeau là quand on a envie euh, de se rendre en fait non, il est trop bien le plan de, de bart le planeur de bart on va beaucoup plus loin et que c'est c'est pas tout ça c'est de ça je suis obligé de, de le détruire alors oh, le drapeau qui c'est le mur qui se rend d'accord je vais me pas avoir des nuits Bon, il y avait deux il y aura d'ailleurs on peut marcher dedans d'ailleurs on se voit pas à cause d'une fontaine ah au il a réussi à monter là pour ce quoi oh, Aubert. Ah, Omer est... il venu monter, mais Bart il peut pas. Énorme, <rire> Omer sur les tours. Normalement, c'est Bart qui doit récupérer celui-là. Attends, il y glitché avec Omer, là, non <rire> Ça ne dure pas. Ça Oh, pirée Ah, non voilà, il est bizarre. Ça n'a pas duré longtemps que Homer glitch le niveau, allez. Ah putain Non, je rigole, Homer, il peut quand même monter sur les toits. D'une manière que je connais pas. Pardon. Si jamais il arrive à glitcher comme ça. On sait jamais. Ah. Du coup, je suis de l'autre côté. Attends. Ah, bah ben voilà. J'ai trouvé enfin une nourriture. Wow, pour détruire ces truc. Salut Bart. J'étais sur les toits. J'ai récupéré un. Un drapeau sans avoir tes pouvoirs. il a servi pour un drapeau hop là hum, un petit drapeau les drapeaux attends Robert, je suis sûr vert il peut encore monter là comme ça non trop <rire> trouve Robert, il peut encore s'accrocher le pain il me donne plein de ouf à même pas là à même pas là il arrive même pas à s'accrocher ah oui, lui il peut monter comme ça avec euh, l'hélium. Il hmm. n'y a que lui qui peut monter là. Avec... Et hum. Voilà. Ah un checkpoint si on meurt, on revient avec seulement 10 drapeaux à récupérer. Attends, je vais essayer de casser ça. Avec ah, C'est pas... pas suffisant ton nouveau ficelle un coup de poing elle est morte attends Voilà, donc je parlais, euh, voilà, avec, euh, voilà je ne pouvais pas parler en même temps avec vous, donc j'ai coupé le micro. Ah, ça semble logique que je coupe le micro comme ça, parce que euh, je vais pas entendre. Euh, je... ah. Bon, moi, c'est logique. Mais pourquoi je monte ici avec Omer On a besoin de Bart, pas d'Omer J'essaie de monter sur l'autre toit, mais avec Omer, n'importe hein, quoi Mais comment on peut monter avec Bart je vais faire monter avec barre, j'arrive à monter avec au ça n'a pas de sens. Ça, ça va où Ah hein Ok, voilà. Allé... Ai ai je gâche toi. Dois... Oh, il se protège le coup. parce qu'on les attaque. Ah bon Ah bon Il veut m'attaquer, après il veut plus Bah, donc. Ah, je savais que ça allait pas passer donc euh, j'ai arrêté. Oui, je sais. Mais... Ça a rien. C'est ça je suis monté à commerce. Merde ça m'aurait fait un support. C'est le plus chaud du niveau. L'époque, il était comme ça, son planère. Ah, bien mieux. Il y a des gens qui disent, oh non, il est pas mieux. Il y en a, on a un là-bas, deux là. -bas. Ok, je vous envoie deux, trois. C'est ça, je peux pas tourner la caméra en plus 3 Ouais, je envoie trois. Bon, oh, ouais pas plus. 4. Et... 1, 2, 3 et 4. Et ça, 4. On va déjà attraper l'autre. Oh. oh putain, on a la vitesse qui, va, qui prend. Il y là, là j'arrive. Ah merde Ah ça, c'est la meilleure celle-là. J'ai complètement raté mon truc. Ouais, Omer, il faut grimper. Ah Ah, t'as pas de bouffe. Super, ok, les bagages de pain. On donne deux. Combien hein 3 ah, Non je pense que c'est on ne dit pas combien il coûte. Ah, pas si vole. Ah, c'est juste pour un cadeau, d'accord. On s'en fout, 100%, je l'ai vais... dit. Je le ferai dans mon coin, peut-être. J'ai envie. <rire> bon. On va y arriver à faire ce jeu. On va y arriver, n'inquiétez pas. Ah oui, ça, ça va nous aider les cheminées. Voilà, faut monter là. Oh, yeah, on a un autre. Cool. Ensuite. Non, non, non, non. Oui, bon bravo, Bart. Ah, je t'adore, Bart. Et donc là, on l'a déjà eu. là-haut là-bas il me reste deux ici et l'autre il n'en voit que deux pourtant il me reste sept ouais, il en a un là 6 5 5 4 34. Mais qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fabrique Mais qu'est-ce qu'il a foutu là Attends, j'ai pas pris cette pierre Ah oui j'ai déjà touté sur ces trucs là avec commerce Ouais, on va prendre le compoli. Voilà 6. la caméra je peux voir pas beaucoup assez la terreur on va utiliser la terreur pour ça oh <completing matches> ah, putain je suis tombé Ok, ok. Enfin, c'est tiré. Ah hein, c'est là où je suis monté avec Homère <rire> Ah oh, c'est pas celle-là Ah si c'est celle-là 5 Après je ne vois plus. Il y a l'autre là-bas. Ça me fera 4. Euh. En tout en haut, l'autre tout en haut. 3, 4 celui-là. Ah 3 3 avec ici Donc on va prendre Omer Il pas très loin de bas. Mais... Oh, il est là. Vers euh, le truc là-bas. Il faut, faut aller avec Bar. Vous voyez Je suis plein de avec lui. Ah bon Ah non. Il <rire> y avait un grappin juste après. Ah ok. Ça, ça, ça, ça, ça c'est pour Omer. Évidemment. Il passe par la porte. Non. Non, on passe par en haut. Hein. On a pas débatté. What? Bart a pu s'accrocher sur le mur normal. Ok. Let's go Bart. Vas-y. Finalement ça va faire la fin du live. Enfin il nous reste quelques uns Au niveau à faire. J'ai le drapeau, j'ai pas envie de tomber. Ah bah putain, on va avoir un petit jeu. Oh, bordel. Ben. Moi en ce moment c'est Bart, hein. Se rend pas les Français. Voilà. Ouais, on va faire un petit euh, nous, nous en manque quatre. Nous, je sais où il y en a un avec Homer. Homer, le Des... truc avec au mer en mer il sert quand même quelque chose à ah, bon bon bon on a juste là c'est vrai ah, bon, on va le prendre sur les toits là on est bouffe ma barbe de bouffe Avec barbe on est monté dans je plus je suis en ok bon on a assez ça ça hop ah, pour continuation oh merde, il arrive pas à monter là dessus il en reste deux petits trois drapeaux quoi il y en a deux là bas bon attends attends attends L'autre drapeau il est où Je sais pas où il est ouais il y en a bien un là bas d'accord bon, on va vivre avec le euh, à l'heure je pense que parfois bah, lui je pense aussi enfin, je pense fait, ça faut redétruire les corps c'est logique alors ah, on entend le dernier je sais pas où il est Il, faut... il est chaud oh mon frère, quest que j'ai vais... fait Ah c'est bien, oh il peut monter là. Ah. Les deux notes. Ça on voit pas le quinze ça, ça va nous aider. Ah quand je vois un truc dedans, j'ai l'impression de voir un oh, crapaud. Oh. Oh, tout en haut, je sais qu'il faut là. Je vais juste pour voir si ça passe oh. quelque part. Bon bon bon bon pour cette patrie courte oui très cool. Bah, oui ouais, mais il faut pas s'accrocher à combien il faut que bah, comme ça par ici il y en a donc là bas et un autre je sais pas d'où je sais pas où il est le dernier il y en a un, là-bas, juste là-bas, tu veux savoir on le voit en plus, juste derrière la grande roue, et l'autre je sais pas où il est. Le dernier de bah ouais du coup ce sera le dernier niveau du live. De ah oui après il y a encore une autre partie du, du, du jeu. Il faut protéger un camion, je si me souviens. Je suis en haut des toits mais... Aucun moyen de, de, de le voir. Aucun moyen de, de le voir. Euh, non, aucun moyen. Attends attends, attends, bah, barre, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, là bar bar bar bar là bar bar là là ah si, je me suis... il est là il est là je le vois il est juste à côté de là. et voilà il me reste un et je le vois il est juste là en face de voilà voilà oh, non non non t'as mis enfin non Passe. Euh. Oh, je pense je ah non on a un, on a un passage ici ou peut-être oh, pas passé, en fait, euh, peut non, sur la roue euh, non je pense qu'on passe à travers non je pense qu'on vient combattre sans doute ah c'est fou je par la roue ah non je à travers le, je me suis dit je suis pas mort encore, je suis derrière Non je suis en devant. Il faut passer par où le dire enfin, Je pense qu'Omer oh était bon là. Il faut passer comment What On peut pas s'accrocher, t'es sérieux c'est tout. Super. J'arrive pas y bah, je pense qu'il faut passer par au-dessus. Bon bah on y va. Je retrouve. On y retourne allez. Vas-y L'heure bah. du live. Le niveau est pas encore terminé. Hein. Je vous le dis tout de suite, on a tous les drapeaux. 40 minutes <rire> 40 minutes on oh, va faire un épisode plus long que d'habitude désolé bah après live il, euh, il y a des lives euh, que ça dure 4 heures 4 heures <rire> <rire> du coup les SP genre il termine en deux épisodes une heure par chaque épisode On bah. voilà, passer comme ça. On a enfin terminé la première partie du. Listen up, my beloved a traitor in nous a trahi, a volé tous les, tous les bateaux. Hein, C'est ça la deuxième partie ah bon Oui, il y a trois parties. Tiens. Hein non, mais... je ne peux pas. Pardon, Brille. Il deux grappes On ne voit pas deux. Si, C'est ça, je t'ai bloqué par la barrière. Je vais peut-être des okay. j'ai mis au merde. Okay. c <coughs> I think that's really clear this. el Télépartation au oh merde, non Les gens donc la fumée va servir pour Bart Ou bon. <rire> pas Recule Papa, tu vas exploser Bart C'est un paru, On Il à côté Oh non, casse-toi ah, Bravo Bart ton père Il s'est suicidé Ah bah Bart a fait la même tel fils tel père Ah faut il fallait qu'il monte par là par le montrer ça bonjour Mita ah. c'est trop tranquille Là je suis gentil je tue quoi Là il faut merde donc il faut faire grimper quelque part En bas. Il bug. Hein. Ça va? Il reste planté. Je pas... oh, je suis bloqué? t'es pas rouge, t'es sérieux t'es pas T'es pas drôle, t'es pas drôle... glitcher avec la barrière peut-être avec combien je sais pas glitcher avec la barrière non lui il meurt <rire> attends il y a peut-être un autre moyen de grimper avec ça par exemple non. non du tout attends il y, y a un passage de l'autre côté non, il n'y a pas de passage, ah non, c'est juste par un collectif encore. Encore une fois, c'est juste par un collectif. Ah, Je pense qu'il faut vraiment que je retourne où j'étais. Ah ouais d'accord, c'est comme ça que je suis... allé. je pense qu'il faut faire descendre un truc pour remercier. En vrai c'est pas le bon passe. C'est pas ça, le jeu. Ah, même... je pense. Ah si d'accord. Il faut que je quand je suis monté tout à l'heure. Comme ça comme ça <rire> euh... ah non ah quand je suis <rire> et attends c'est pas là qu'il y a le truc mais non là je vois Omer aussi bah oui il est là. <rire> tranquille, tranquille j'arrive à remonter. Ah, je comprends pas, je comprends pas le niveau, il y a c'est ouais, mais après Omer, oh il monte ici. Bah d'accord une échelle, mais Omer, oh j'arrive pas à la fin d'entrer. Échelle. j'ai fait plein Ah, j'ai quattre comme ça bah enfin, oui c'est comme ça bah ben, oui je suis con je vais vraiment monter comme ça avec Bart voilà oh il y avait une animation parce que Smitear se m'a frappé putain mais laisse-moi tranquille Smitear il me casse les couilles putain oh là allez t'as pas mal, toi oui oh là là Ok donc on met remonte d'ici Oh je suis des fois c'est de fou comme ça des grenades si c'est de rien De l'appart. Putain. Ils au merde. Tu peux plus être l'échelle pédéchel. T'as l'échelle. Voilà. Bah qu'est-ce qu'il fait là, lui Bonjour. Tu viens d'où les sont remplis, Ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Laisse mon Bart euh, tranquille par contre. Bart m'a suivi. Non, on peut pas exploser ça pour hein, on va venir les deux. Passe, Ou oh, oh, alors des deux qui doivent monter, moi ouais, je pensais ça c'est un des deux. Romerien, Viam, je comprends pas comment font, comprends pas. il faut que tu le remettes, sérieusement. Il a un tueur de butée au bon où il prend Bobard. D'habitude c'est venu... Et tous les battres, il faut, a eu et il sait se battre. Regarde ça. On doit monter tout en haut. Ah non, ouais, non, tous les deux doivent monter. Un des deux. C'est pas encore là un des deux c'est sérieux? Mais pourquoi tu te détruis pas avant? J'ai beau jouer, moi hein. wow, j'ai réussi avec une caméra, ca, ca, caméra, pardon, Tu parlé, ça y est, avec une caméra un peu dégueulasse. Bon, moi wow. je pose la bombe. Oh, et puis j'ai ton oh, mère qui s'est la gueule là. Ah, ça en d'un coup. Réveille-toi pas. Ah, t'es tu... trop gros. Dégage-toi. Putain, mais casse-toi. Casse-toi. Laisse-moi passer. Mitterrand tu reviens combien de fois en plus C'est pas toi Spitters Ah c'était un frère après... je... jumeau, ok ok. Hop. 2 sur 7 du tu... jour. Alors, pour monter avec un... Et moi je, je préfère monter avec Bart. Et une fois. pas touché ça, ça avait pas compté en plus c'est espèce de gros tricheur sérieux c'est quoi les trucs au fond d'ici okay, euh bah tu montes où tu montes comment ah d'accord c'est de l'autre côté <rire> je suis trompé excusez moi de l'autre côté Ah, oh, mais comment on monte avec Omer comme ça peut-être. Oui. Mais non, voilà qu'on on monte avec Omer. Combien... Mais on est ultra éloigné en étant bonbon. Pas enfin, bonbon, je sais. On est ultra, mais. Mais mon merde. Mais on est ultra éloigné, tu veux comment Putain, tu veux comment qu'on monte Oh là là, oh quoi de bordel Putain, les développeurs, vous faire un truc. C'est un peu live à midi. C'est... très as vu midi Je te déconne pas. Et tout. Ah oui mais j'oublie que je peux faire un truc comme ça regarde je monte et bam je peux pas le faire parce que c'est trop trop pu j'ai pas cette puissance hein mais oui évidemment on ah, peut-être monter directement là haut ah ouais peut-être ouais se ah, c'est ah, comme ça qu'on monte Je avez un Vous remercier, un the Vous avez un de Vous avez tableau. de ce village. un de Vous avez un de Vous avez un de Vous avez un Oh, c'est fait oh, donc on n'a pas à protéger et bah écoutez on va s'arrêter là merci à tous d'avoir regardé euh, ce troisième épisode des Simpsons du jeu et à très bientôt ciao